Gagnante émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et gagnant. Le MAG Benoît est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ce sera une émission dédiée à la Coupe du Monde de foot en Russie. C'est dans presque un mois et donc bon, c'est le bon moment d'en parler. On prend un peu les devants et on parle de cette Coupe du Monde. Alors on va parler de ce premier événement sportif en termes de chiffres à l'année. Je crois que c'est l'événement le, le, number one, largement devant les Jeux Olympiques, le Tour de France et tout ça. Euh, Peut-être derrière le Super Bowl, non ah, vérifier, Au niveau des spectateurs, je ne sais plus, mais, y a quelque chose mais euh, là. En, en tout cas en termes de Paris sportif... Ah oui, ah, pardon. Non, mais euh, voilà, oui, oui, oui, en termes raison. de Paris sportif, c'est... De Mise et tout ça, non. Il y a du flux, quoi. C'est énorme. Bah, je crois que la dernière Coupe du Monde en France, euh, et encore le marché n'était pas encore mûr, c'était 160 millions d'euros, alors que dans les pays anglo-saxons, c'était 3 ou 4 fois plus. Donc euh, oui, oui, il y a matière. <rire> Eh ben le but de l'émission là, de celle-ci là, de celle, celle qu'on va réaliser, c'est de voir tout simplement ce qui est possible de faire en, en termes de paris sur sur cette Coupe du Monde et puis euh, alors voir ce que les sites euh, proposent aussi et puis euh, et puis au final avoir ton avis Benoît pour mmh. euh, ben pour euh, aider les parieurs tout simplement à, à faire de bons choix et à pas partir en cacahuète hein. C'est ça ce que les boommakers attendent pour cette Coupe du Monde, parce que beaucoup, beaucoup euh, de parieurs vont commencer à parier euh, et ouvrir des comptes lors de cette Coupe du Monde. Et puis c'est tentant aussi avec les Coupe du Monde de partir dans l'euphorie ambiante euh, et ça. puis de... Non mais bien sûr, mais euh, les boommakers le savent. <rire> Alors, premier, qui, premier sujet qui va nous intéresser eh ben, euh, voilà, en termes de Paris, c'est les paris long terme. Alors, euh, je t'ai déjà posé la question au cours de précédentes émissions, mais je te la repose hein, pour euh, les nouveaux qui nous rejoignent. Est-ce que toi, tu as déjà fait tes choix en, en termes de Paris long terme et notamment sur le, le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde Moi, j'ai pris un pari fin d'année dernière. Euh, voilà, j'avais mis un billet sur la France. Euh, à 8,5, alors j'explique vite fait ce choix. Pour moi, c'est voilà, on est une équipe jeune, ça y a pas de souci. Et je m'étais dit que beaucoup de nos joueurs, euh, jeunes joueurs, allaient prendre un an d'expérience supplémentaire. Euh, en plus, on est dans des grands clubs, à jouer soit de la Ligue des Champions, euh, de, la, de la C3, euh, et puis dans des grands championnats, enchaîner les, les matchs. Donc euh, voilà, j'estimais qu'ils allaient prendre euh, un petit peu d'expérience de, supplémentaire. Donc j'étais parti là-dessus. Bon, ça a plus ou moins bien marché pour certains. On a mêlé à Barcelone, il a pas joué grand-chose. Est-ce euh, qu'il va être dans la liste ah, Mystère. Alors ouais, on enregistre cette émission <rire> mercredi. La je, liste. Quelques euh... instants avant la finale d'Europa League. Ça. Voilà donc euh, on n'a pas la liste Il sera... des 23 plus quelques réservistes ou qu'est-ce qu'il a dit Deschamps euh, non, je crois que ça va être euh... Ah, tu crois qu'il donne des réservistes ah, Je sais pas, je sais pas. Bon, on verra bien. Ce sera la surprise. Ouais, donc, euh, on n'a pas encore vu le JT de TF1 du jeudi soir. Donc, on peut pas vous dire. <rire> Nous n'avons pas l'almanach de retour vers le futur, désolé. Sinon, ça pourrait aider aussi pour, euh, pour les paris. Donc, ouais, on, ma... on serait pas là. <rire> on, on serait pas là. Euh, donc, moi, j'avais pris la France à l'époque à 8,5. Et aujourd'hui, la cône moyenne de la France pour gagner la Coupe du Monde est plutôt autour de 7. Voilà. Quelque chose ouais. comme ça. Donc, légèrement baissé Je l'ai vu à 6,5. Voilà. Donc euh, après, euh, euh, donc voilà, je vous expliquais un petit peu mon mon, mon choix. Euh, les équipes aussi que que j'aime bien. Euh, alors j'aime, pas enfin, le Brésil, ils sont favoris à 5 mais bon, voilà, je. Je mets un petit bémol, Neymar n'a pas joué depuis un moment. Bon, voilà, faut, faut, faut, faut voir comment ça va se passer. Silva en défense, est-ce qu'il sera, sera titulaire On connaît ses fragilités mentales, donc on, on, on verra ça. Mais pour moi, c'est pas 5 Voilà, ça, ça, pour moi, ça vaut pas le coup. Euh, L'Espagne, ça m'intéresse bien autour de 7. Je trouve que c'est intéressant comme équipe. Euh, euh, voilà, je trouve que la génération là, euh, par exemple, pendant c'était qu'un joueur, Sancio, j'aime bien. Je trouve que c'est euh, je trouve que c'est assez assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre après des coups à faire Là, j'ai du mal à avoir vraiment une équipe surprise. Alors peut-être dans les, dans les grosses favorites l'Allemagne. Oui, bah oui, mais l'Allemagne, pareil, c'est à 5 et demi. Bon, à partir que... de quand tu juges que, que c'est ça, ça vaut le coup là de tenter quelque chose. Ben en fait, voilà. Après ça, c'est mon expérience. C'est quand j'estime. Quand j'estime, qu'il y a value ou pas, moi, je, voilà, je vous ai dit, moi, quand j'ai pris à 8,5 la France, y avait, il y avait value. Bon, bah, là, c'est descendu à 7, 6,5. 7. Bon, bah, ça prouve bien qu'il y avait quand même une légère value dessus. Euh, voilà. Après, ça, là, pour, pour ce pari long terme-là, c'est un peu l'expérience. On voit le Portugal à autour de, de 24, quelque chose comme ça. Je bon, je pense pas qu'il réitère deux fois l'exploit donc pour moi c'est pas balu et puis j'attends parce que de temps en temps il y a des grands grands instituts de, américains qui font des avec des algorithmes voilà qui font des ouais les trucs de des Goldman projections Texas, là, voilà ça, ça t'intéresse euh, c'est pas des conneries des non non c'est pas des conneries j'utilise ça aussi pour faire les, les jeux olympiques et tout ça les, les nombres de médailles et, euh, et voilà et ça leur arrive de sortir des projections ils avaient fait des projections leur projection se base sur des indicateurs économiques qui sont quand oui, même à des années lumière du, du, du foot quoi bah ouais mais je vais te donner un exemple la dernière D'Europe en France, la seule value qu'il qui y avait c'était sur euh, le, le Portugal. Voilà, et euh, qui a gagné l'euro le, le Portugal. Alors, c'est bon, j'avais mis un, un billet dessus, c'est juste à cause de ça que j'avais mis un billet dessus. Donc, voilà, si, si ça recommence la même chose hein, pour, pour la Coupe du Monde, donc là, j'ai pas encore vu euh, de, de choses comme ça qui sont sorties. En même temps, on attend encore un petit mois pour. Ouais, pour, ça ne va, pour... va, va pas tarder. Et puis, c'est des études qui marchent bien dans les médias. Donc... Voilà, c'est ça. Mais euh, après, c'est ce que ça vaut. Mais ça peut. Euh... Moi, j'aime bien recroiser plein de données comme ça. Aussi pour ouais. me faire mon, mon avis. Alors après, moi, moi je m'occupe de la donnée sportive, mais des, des choses comme ça sont souvent intéressantes. Et quand je vous le dis, j'utilise ça aussi beaucoup pour le nombre de médailles aux Jeux Olympiques. Et il euh, y a souvent des, des bonnes choses à faire. Quand l'écart est important, en fait, voilà, entre ce que donne Donc le tu, Boommaker tu et d'autres choses. Euh, la value, la, la, la, la cote, et, euh, bah, et les informations que j'ai. Je croise propose... toutes les infos que j'ai et tout, voilà, je fais une synthèse de tout ça. Et quand j'estime que bah, l'écart voilà, est, est sympa et qu'il y, qu y a une value que je vois chez un Boommaker, et ben, euh, ben j'y vais, quoi. Voilà d'accord et puis là pour conclure là sur ce, ce truc là de goldman sachs en, ouais. en, en, pour l'euro 2016 elle voyait la france gagner à domicile et pareil en 2014 elle voyait le brésil remporter euh, le mondial à domicile le euh, voilà à, à, après la france a été comme en finale 2016, oui, donc tu, tu mets un billet, tu peux, ouais, tu peux faire possible. un arbitrage, voilà, et, et gagner quand même quelque chose en finale. Et le Brésil il s'était fait éliminer en 2000. Voilà, mais en même temps, ils, et étaient, de ils étaient tout à fait magistral. Ils étaient favoris chez eux, donc là vous n'auriez pas pu faire pas pu faire grand chose. Euh, mais euh, tu parles de Goldman Sachs, mais c'est pas forcément Goldman Sachs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, il faudrait que je retrouve d'ici là, euh, peut-être pour la, la prochaine émission. Mais euh, je vous dis, c'est très intéressant à, à croiser comme ça différents paramètres pour vous, de, pour vous faire votre, votre avis. Alors, euh, on a évoqué là, le pari long terme sur, sur sur le vainqueur. Alors, toi, il n'y a pas un petit une petite surprise, euh, éventuellement, euh, que tu sors de ton chapeau, un petit un petit pays sorti de nulle part, là, tu n'as pas eu une petite illumination, je sais pas, du côté du gagnant Alors déjà, euh, je suis pas magicien, et du oui, bon, pas bah, d'accord. Okay. Euh, je suis pas Merci. non plus mentaliste. Euh, <rire> Donc, en gros, euh, ce que je peux te dire, c'est que... Euh, avoir analysé alors on va peut-être prendre les groupes euh, après au fur et à mesure mais peut-être que euh, cette année il faut voir un et, et j'espère pour eux un, un pays africain j'espère peut, peut faire euh, et, et fera un, un bon parcours euh, parce qu'il y a voilà une ou deux équipes qui ont qui ont sûrement un potentiel alors on euh, pense tu me parles pays africain euh, oui. on pense direct à l'égypte alors alors, je pensais à l'Egypte, mais le problème, c'est que leur gardien titulaire est, euh, il me semble, euh, out. Alors, il va être remplacé par euh, une légende chez eux. Alors, je ne sais plus quel âge il a, leur le, euh, le mais il le a doigt, 38 là. ans. Ouais, voilà. Et je crois que c'est lui qui va garder les cages. Oui, il a l'expérience. Oui, si on parle du doyen, du gardien égyptien, Tiens, il a, c'est plus que 38. Oui, hein, je sais plus combien est, il, il est né dans les années 70, le bonhomme. Donc, euh... d'accord. Bon, et bah il voilà. Il n'est pas mais... loin de 44 pieds, ou un truc comme ça, genre Peter Shilton quoi, <rire> fin de carrière. Mais euh, bon, il a de l'expérience, mais euh, voilà. Alors, euh, l'Égypte, pourquoi Parce que tu as, as Mohamed Salah. On, on est bien d'accord. Après, l'Égypte, il faut savoir que c'est une équipe solide de foot dans le continent africain. Donc, euh, why not En plus, ils sont pas dans un groupe forcément aussi relevé que ça avec la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Uruguay et donc l'Égypte. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Il euh, y a, euh, c'est quoi comme équipe L'équipe du, du Maroc aussi qui, euh, qui a surveillé. Euh, elle a un, un beau potentiel. Alors, en ce moment, on parle beaucoup. Son pas de, de son papa de, de l'entraîneur, c'est Hervé Renard bon, à cause d'une ah oui, mais sombre ci, histoire, de nous, regarde pas, euh, si vous suivez de Colanta, voilà tout à fait. Euh, <rire> euh, je, je suis du people en même temps, c'est génial. <rire> mais bon, ça, on, on a parlé de l'équipe du Maroc, c'est fou parce qu'on a parlé l'équipe du Maroc indirectement parce qu'il est sélectionné est, ouais, du Maroc, par rapport ouais, à, à sa fille. Il euh, ya une un beau potentiel aussi. Euh, chez chez eux ça peut ça peut donner quelque chose de d'assez intéressant euh, la Tunisie euh, je vous parle de la Tunisie mais euh, oui la Tunisie il y euh, a même le René Casri euh, oui mais la Tunisie c'est avec la Belgique avec l'Angleterre donc c'est pour ça que je l'ai ouais, compliqué quand même je je l'ai un peu le, le Nigeria euh, on va dire euh, groupe assez homogène. Bon, il y a l'Argentine, mais quand on voit l'Argentine, les, les, les, les poules qu'ils ont faites en Amérique du Sud, on peut se poser un, un peu de questions sur eux. Euh, mais le Nigeria et l'Islande de la Croatie, écoute, euh, voilà, c'est une équipe aussi euh, talentueuse. Le, le, le Nigeria, euh, donc la Tunisie non, parce que il euh, y a comme un, un gros groupe. Et le Sénégal, euh, le Sénégal euh, avec euh, Pologne, Colombie, Japon. Donc c'est pareil, quatre équipes de, de quatre continents. Euh, différents, euh, ça peut euh, ça peut donner quelque chose avec aussi leurs joueurs phares de Liverpool, on parle beaucoup de Liverpool en ce moment, Et euh, Sadio Mané, voilà. Donc euh, après, c'est pas un joueur, ne, ne fait pas d'une équipe, mais bon, voilà, il euh, y, a, y, a y a un peu de potentiel aussi. Donc euh, j'espère beaucoup pour le continent africain que cette année on est euh, on est une équipe africaine qui puissent peut-être atteindre les quarts ou les demi, ce serait vraiment, vraiment sympa pour eux. Après une équipe asiatique, non, je ne je, je vois pas, pas qu'est-ce qui pourrait sortir du, du chapeau. Et, et voilà, puis après, bon, les équipes européennes, il faut voir les groupes. Là, tu abordes quelque chose d'intéressant aussi. Est-ce que alors, certains sites de Paris le, le proposent, hein, c'est de ne si, voilà, pas se mouiller pour un pays vainqueur, mais au moins pour un continent vainqueur alors, oui, oui, ça existe aussi. Ça. Ouais. Donc, euh, l'Europe est à 1,25, l'Amérique du Sud à 2,80, l'Afrique à 35, l'Amérique du Nord, 50. Euh, bon, voilà, je, je ne cite que, que ces quatre-là. Euh, une cote à 1,25, c'est valu pour un truc comme ça Ben, si tu à part les équipes européennes, qu'est-ce qui est en face Tu as le Brésil, l'Argentine. Euh, et après, tu quoi Tu peux avoir une grosse surprise de quelques. Mais bon franchement euh 1 25 euh... alors après c'est sûr un hein, bien hein, si c'est une finale de, cl... de de de de nation européenne t'es pénalte t'es sûr que tu as gagné ton pari. Euh, le problème c'est qu'avec 1 25 après pour arbitrer ça devient compliqué. Euh, parce que comment tu vas arbitrer une cote à 1 25 euh, si tu as une équipe euh, européenne et puis une équipe on va dire sud-américaine en finale, ça devient compliqué donc pour moi il y a pas il y a pas vraiment pas vraiment value, euh, pas vraiment value là-dessus. Euh, vaut mieux Plutôt prendre là des paris sur qui va sortir de poule par exemple, ça peut être intéressant des fois, euh, ou qui va finir premier de sa poule. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Et c'est un peu lissé parce qu'il y a trois matchs. Vous avez euh, trois matchs justement pour que euh, pour votre pari passe ou pas, euh, à la différence des matchs secs, où là, ben voilà, le couper, il tombe tout de suite. Euh, qui tout double. Euh, petite info que je peux vous donner. Euh, voilà, j'avais fait des recherches là-dessus. Euh, L'équipe. Euh, le pays qui reçoit enfin, c'est pas moi qui avait fait la recherche là-dessus. On va voilà, c'est euh... j'ai zappé son, son prénom mais il, il m'avait envoyé un mail, il m'avait fait remarquer ça euh, l'équipe de Haute qui reçoit son premier match a euh, donc depuis euh, on va dire le foot moderne a euh, 83 de probabilité de ne pas perdre. Ah ouais. Alors là tu m'amènes tout de suite sur le sujet de la Russie. Parce que la Russie, euh, on parle du, du pays organisateur. Alors pays organisateur, si on, si on retrace un peu l'histoire des, des coups <rire> du monde, bon, ouais. euh, voilà, euh, nos amis anglais, euh, ben voilà en 68, en 66, en ont bien profité. Les Français en 98 aussi. Euh, mmh. Voilà, là, là la, la Russie, qu'est-ce qu'elle peut faire techniquement Est-ce que c'est quelque chose à surveiller en particulier euh, de là à imaginer une Russie finaliste, demi-finaliste, c'est clairement pas. Enfin, c'est après l'avoir vu surtout jouer contre la France en match amical euh, au mois de mars, euh, faut peut-être pas euh, exagérer. Exagérer quoi La Russie peut. Pas je, vais faire chose de euh, je vais te dire. Euh, je vais te dire. Je donner un nom. Mais ce n'est pas un jour de foot. C'est Vladimir euh, Poutine. C'est ça. Euh, <rire> moi, je me suis déjà fait avoir sur les Jeux Olympiques qu'il y a eu à la Sochi, euh, avec les résultats de la, la saison qu'il y avait eu. Les Russes étaient à la rue, mais complets. Ils ont fini Meilleure Nation. Et après, on a su qu'on les avait foutus dans des champs pour remonter le taux de gobelet rouge. Enfin, voilà, c'était du dopage ouais. un peu euh, caché, et très difficilement détectable. Bon, voilà, j'ai compris. La Russie, là, comme je dis, euh, je ne les vois absolument pas faire grand-chose. Sur le papier, le problème, c'est comme tu dis, c'est en Russie. Alors j'ai du mal parce que, après, sur un terrain, les arbitres, ça se voit, il y aura la vidéo. Donc, comment ouais, tu veux. Voilà, là, il n'y la... aurait pas eu la vidéo, je peux te dire. Bon, mais là, il y a la vidéo. Donc, euh... même s'il y avait des forces occultes au-dessus du terrain, mm. euh, si tu vois ce que je veux dire, euh, ce serait très compliqué quand même. Alors, moi, je, je, je me rapp... enfin, si on se rappelle de la Russie, euh, ce qu'elle avait proposé à l'Euro 2016. Il y avait quand même des choses très surprenantes parce qu'elle était capable de, de, de, de, de jouer et puis d'un seul coup, tu avais l'impression qu'elle pouvait complètement… Mmh. Ça y est, c'est bon, voilà. on s'en fout. Allez hop, on Il passe y a... à autre chose. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est 2018. Euh, y a, comment dire, Il y a, y a du potentiel hein, en, en, en équipe de Rutsi, mais je ne les vois vraiment pas faire quelque chose à tel point que je me pose même la question s'ils vont sortir de poule. Voilà. Ouais, que... Est-ce que la première surprise, mais je vous parle de surprise en fonction des cotations des bookmakers, est-ce que donc pour moi déjà des quatre équipes Russie, Arabie Saoudite, Egypte, Uruguay, je pense que l'Uruguay a le, le bagage et les joueurs nécessaires pour sortir de cette poule-là. Et si je mettais, alors ce serait une petite surprise, mais je verrais plutôt l'Egypte aussi sortir des, des poules. Après, je vous dis voilà, sans Russie. Pff, je mets un bémol là-dessus, mais euh, s'il y avait quelque chose à faire et un billet à faire, moi je mettrais, euh, je tenterais plutôt un Égypte sort de la poule, en fait. Voilà. J'ai pas la, la cotation là, euh, si tu veux, euh, euh, tout de suite, mais euh, c'est, moi c'est vers là que je, je m'orienterais. Ouais, la Russie vainqueur de la Coupe du Monde, une cote à 30. Hein. Bon. Ouais, et je trouve ça absolument pas valu. Voilà, Donc euh, j'y toucherai pas. Mais bon, euh, voilà pour la Russie. Et premier match Russie-Arabie saoudite. Alors je vous ai dit 83% de, de probabilité de ne pas perdre le match. Euh, les bookmakers euh, ont mis euh, la cote donc ça veut dire de, de la double chance, ça que ça veut dire. Euh, une cote moyenne d'un 0,4, donc euh, pas value. Ok, voilà. très bien. Alors, euh, en autre pari long terme que j'aimerais bien évoquer avec toi, vas -y, vas -y. Benoît, euh, c'est le classement du meilleur buteur. Alors, yes. est-ce est que là, il y a quelque chose aussi à faire, sachant quand même que euh, là, pour le coup, bah, on, a, on a des cotes, euh, par exemple, là, euh, sur certains sites, on voit Messi à 9, Neymar à 10, Ronaldo à 12, et puis notre Grisou national à, à 14. Euh, classement des meilleurs buteurs, c'est quelque chose que tu travailles, toi, sur une Coupe du Monde ou sur une compétition internationale alors, c'est un des paris que je regarde, que je regarde et que, que j'étudie. Alors, comment vous étudiez ça euh, Meilleur buteur. Euh, bon, dire, les books ne se sont pas embêtés, Messi, Neymar, Ronaldo. Euh, mais il faut, faut, faut essayer de chercher la value il faut essayer de chercher la, la jolie code qui, qui, a, qui a un beau potentiel. Euh, Tiens, Cavani à 20. Euh, par exemple l'Uruguay alors ce qu'il faut faire là-dessus Thomas Müller a 20 aussi c'est regarder les euh regarder les, les groupes déjà donc déjà si euh, votre buteur fait partie d'une équipe qui est dans une poule avec une équipe vraiment faible euh, comme je me rappelle de la c'était quoi la Corée du Nord à une époque euh dans la coupe du brésil du, ouais la coupe du monde d'avant je sais plus mais bref euh, donc on pouvait estimer que euh, voilà les joueurs du brésil euh, de de de, de l'époque pouvaient marquer beaucoup de buts contre 2010 la, la corée sur, du nord euh... oui c'était pas celle-là c'était celle, celle d'avant ouais oui euh... il me semble avec et le euh... le portugal la côte d'Ivoire et le brésil et et, et, euh, et voilà et d'ailleurs ils ont pris des des claques je crois la la, la, la corée du nord euh, pas forcément contre le brésil d'ailleurs mais bon le portugal il, il faut au ouais, les paramètres que j'ai c'est voilà regardez si votre équipe avec le, le buteur que, que que que vous avez dans le viseur à une poule pas trop, euh, pas trop forte avec des défenses un peu friables. Euh, et ça, il suffit. De... Bon, vous regardez un petit peu les, les statistiques de ce qui s'est peut-être passé dans, dans les poules de qualif et tout, même si je le dis d'un continent à l'autre, ça n'a rien à voir. Mais euh, voilà, vous regardez ça. Vous regardez après euh, si euh, l'équipe où vous avez votre joueur potentiel rencontre l'équipe la plus faible le dernier match. Et si c'est le cas. Je vous dis attention parce que euh, votre joueur pourrait être laissé au repos si l'équipe euh, a déjà fait le taf et a gagné euh, ses deux premiers matchs avec euh, des scores fleuve et, et ne peut plus être rejoint en tête du groupe. D'accord Donc moi, je serai sélectionneur. Toujours mettre à la place du sélectionneur dans l'entraîneur. Je le reposerai pour les, le, le tour d'après. Tu vois Alors, alors s'il si y a une équipe faible à surveiller là sur cette Coupe du Monde, il euh, y a à prendre des paris. Du coup, contre <rire> nous. Ben, voilà. Euh... Alors attends, parce qu'il y a, y a un autre paramètre et que ça que j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore approfondi la chose. C'est que si votre équipe, euh, d'ailleurs, faut qu'elle ait le potentiel pour finir premier de la poule, et si elle est premier de la poule, il faut regarder après dans le tableau où elle est reversée. Voilà. Mmh. Est-ce qu'elle va être reversée dans une partie de tableau potentiellement avec euh, ben d'autres premiers groupes mais euh, pas forcément les les les gros favoris de la Coupe du Monde et après de voir tout son parcours et vous avez des petits logiciels qui font ça suis sur l'équipe.fr et le font il euh, y a plein il y a la BBC aussi qui qui fait ça et vous regardez un petit peu le parcours de votre équipe voilà donc euh, et vous voyez si elle arrive en finale parce que bien sûr euh, vaut mieux choisir un buteur d'une équipe qui a de grandes chances au moins d'aller en finale comme ça elle va jouer le maximum de matchs possibles et votre joueur va faire le maximum de minutes possibles donc le maximum de chances de marquer tu vois ce que je veux dire Donc voilà tous ces paramètres-là à prendre en compte. Donc ça demande un petit peu de, de gymnastique, mais euh, des fois on peut trouver des, des choses, euh, des choses intéressantes. Donc euh, pas forcément sauter tout de suite sur Messi, Neymar, Ronaldo qui sont euh, cotés autour de un peu plus de 10 autour de 10 hein, ou, ou un peu plus. Euh, voilà et, et peut-être essayer d'aller euh, bah, dénicher, je sais pas, une, une pépite, quelque chose, euh, un, un, un joueur qui euh, qui peut potentiellement avec son équipe aller en finale et qu'aujourd'hui ben qui est un petit peu passé à l'as. Bon ben là je regarde et, je regarde un petit peu ce qu'on a ce qu'on a sous les yeux. Euh, voilà, j'avoue qu'il faudrait il faudrait creuser un petit peu plus. Euh, bon quand je vois Anthony Martial côté à 70. Bon, je rigole. Euh pas sûr qu'il soit sur sur mais un Mauro Icardi à 50 euh euh, voilà très bien mais euh, mais Messi mais veut pas euh, veut pas qu'il joue avec lui donc c'est compliqué euh, comme ça là voilà j'ai pas approfondi la chose mais je pense qu'il y a peut-être des euh, des petites euh, des, des des petits trucs à, à faire et euh, alors vous pouvez prendre des des, des buteurs euh, à des cotes assez hautes et puis s'ils font un, une bonne poule ils sortent après de poule euh, parce que ça c'est clair hein, le, généralement le buteur de la Coupe du Monde il marque cinq six buts un truc comme ça 5 6 7 buts euh, faites attention aussi généralement à s'il y a 2-3 buteurs record à gagner. Le joueur de juste Fontaine, il sera encore. Euh... Non, mais bah c'est le, le, le, le, <rire> le foot à, à l'ancienne. Mais euh, faites attention aussi, regardez bien les conditions générales. Parfois, euh, s'il y a 2-3 buteurs ex-éco, votre cote, il la divise par le nombre de buteurs ex-éco. Donc, s'il y en a 2, il divise par 2. Si on y en a 3, il divise par 3. Si on y en a 4, il divise par 4. Voilà. Je, Donc, je, euh... je, je, je vois dans ma euh, sur un certain site, je vois Kevin Gamero à 100. Et Paul, il a la même cote que Paul Pogba à 100 content de vous dire que là gardez votre pognon. <rire> non mais tu vois je trouve ça rigolo. <rire> C'est euh, bon voilà il y a des choses. Alors après il faut savoir que dans ces dans ces paris là le bookmaker comment il fait il essaye de côté assez précis on va dire les gros favoris on va dire le top 10 euh, parce que mine de rien le favori il est à 10 d'accord donc en gros il y a 10% de probabilité de gagner. Euh, on va dire qu'il y, y a une dizaine de, de, de, de buteurs qui ont une réelle chance de, de finir meilleur buteur. Et puis après en fait bon voilà il distribue un petit peu les petits pourcentages qui restent à droite à gauche en étant peut-être un petit peu un petit peu moins précis et là je sais pas en Belgique bon ok il y a Lukaku mais moi j'estime qu'il y a deux pieds gauche euh, je sais pas un Driss Mertens qui, qui, qui est pas mal à Naples euh, si oui mais il joue à Naples il me semble Dries Mertens ouais, c'est ça euh, de, de mémoire mais euh, vous avez qui vous euh, Batshuayi Ouais, ok. Oui, oui, oui, il faut voir. Mais bon, là, j'estime, là, je sais pas comme ça. Là, je vois pas de value. Il, il faudrait que je, je, je, je fasse plus, euh, plus approfondi. Et puis surtout, on va attendre que toutes les équipes aient sorti leur, leur compo pour vraiment voir qui est là, qui est pas là. Euh, il reste encore un ou deux matchs de championnat. Alors, par contre, attention, si Messi, vous voyez que pro, dernier match, bam, euh, il se pèle le genou ou quelque chose, précipitez-vous. Tout de suite hein, quand vous êtes un peu parieur expérimenté. Messi se blesse, boum, coupe du monde bientôt, meilleur buteur, il va disparaître. Les pourcentages de Messi, forcément, bah, le bookmaker va les redistribuer aux autres, donc les codes vont baisser. Et donc là, il y a des valeurs à prendre un peu partout. Ok, retenez bien ça. C'est une petite, euh, une petite combine. Euh à euh, avoir une petite euh, petite euh, on va dire moulinette cérébrale à faire quand vous voyez des choses comme ça qui qui se passe donc euh, regardez bien le dernier match de Barcelone si vous voyez qu'il y a un gros problème au niveau de Messi euh, de Ronaldo c'est pareil euh, voilà bon Neymar on s'en fiche il joue pas <rire> au moins lui il est sûr de pas se blesser voilà ouais. ok oui, certains vont avoir peur là, jusqu'au jusqu premier match. Ça. Euh, avant de terminer cette émission, Benoît, là, euh, on fait un petit point peut-être euh, pour les paris au jour le jour. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu as des, des conseils? Voilà, D'ensemble sur cette Coupe du Monde, alors, euh, la... sur les compétitions internationales. Là, on faisait cette émission un peu sur la Coupe du Monde. Bon, on faire un petit peu. Euh, on n'a pas fait gros pargo, mais on fera. De hein, toute façon, voilà. on va faire des mois d'émission là-dessus. <rire> Quand on aura tout la tout tous les groupes, mais là, on n'a pas encore tous les groupes. Euh, tous les, les, les, les je parle des groupes d'équipe, hein, pardon. Euh, petit conseil. Alors, euh, j'ai combien de temps là deux petites minutes euh, conseil euh, les bookmakers savent très bien que beaucoup d'entre vous vont se mettre pari sportif pendant la Coupe du monde ils vont faire des offres alléchantes dans les bonus bon, autant aller prendre les bonus y a pas de problème mais euh, attention derrière parce que euh, voilà c'est euh, c'est une vache à aller ces compétitions là pour les bookmakers. parce que les les, les, les parieurs débutants vont, vont se lancer à corps perdu dedans surtout en, en match simple et sec Alors, je vous pose une question comment vous Analyser des matchs euh, d'équipes qui euh, proviennent de qualifications de continents différents. Très compliqué, à moins de mettre euh, des sortes de coefficients aux équipes en fonction des équipes et des continents qu'ils ont rencontrés pourquoi pas, ça se fait. Mais ça, on est déjà dans un niveau supérieur. Comme je vous ai dit, Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay. Amusez-vous pour, <rire> pour voir le potentiel de chaque équipe. Même si, comme ça, je pense que l'Uruguay est devant. Mais après, faut voir. Donc, attention au match sec. Privilégiez surtout les. Toujours pareil, les drones no au bet des combinats de matchs, des doubles chances, des Asians handicap, voilà. Euh, mais attention, Victoire sèche encore plus dans, dans, dans cette configuration-là. Autant dans un championnat, euh, vous avez, je sais pas, au bout de, de 15, 20, 30 matchs, les statistiques des matchs d'avant, parce que toutes les équipes se rencontrent. Donc ça, il y a moyen de sortir des choses. Autant là. Ah, ils viennent vraiment de, de pays, de continents, de styles de jeu différents. Donc attention, et puis quelqu'un qui va vous dire Ouais, mais moi j'ai gagné la dernière Coupe du Monde, ouais, super, ok. Sur 30 Paris, je ne sais pas combien tu as fait de Paris, mais tu as gagné de l'argent, c'est très bien. Euh, ce qui ne veut pas dire que cette Coupe du Monde-là, vu que on, on, tous les cartes sont redistribués que tu ne vas pas reperdre tout ce que tu as gagné avant. Donc c'est très simple et très facile de dire des choses comme ça. Donc privilégier plutôt des PLT, PMT, des, des, des, des qualifs de, de groupe, des, des qui va finir vainqueur de groupe voilà là au moins après vous pouvez peut-être même vous couvrir de, de temps en temps si ça part mal votre pari mais des matchs en sec et comme je vous ai dit hein, pour Russie Arabie Saoudite normalement 83% de de chances que la Russie ne, ne perde pas mais voilà double chance c'est une cote autour de 1,05 donc ça vaut pas euh, le coup donc euh, voilà attention attention à tout ça alors il y a des il y a des, des spécialistes et des gens euh, voilà très très confirmés qui connaissent vraiment tous les, les, les pays euh, ils suivent vraiment tout euh, Calife Amérique du Sud donc, eux, ok, c'est du boulot derrière, ils pourront peut-être sortir le réplingle du jeu à chaque Coupe du Monde ou chaque grand événement comme ça, mais attention, attention, euh, qui aurait parié un copec sur l'Islande euh, à dernier, euh, dernier euro je crois euh, voilà, euh, donc attention euh, à tout ça, euh, ne vous faites pas avoir par euh, par les bookmakers et tous les bookmakers vont avoir leurs consultants qui vont proposer des paris. Hein. <rire> ça c'est sûr, ça va de la foire nationale. Donc euh, soyez intelligent aussi, donc vous pouvez mettre un billet de temps en temps mais euh, n'explosez pas votre capital et votre bankroll là-dessus et bon, attendez la au attendez des bon, championnat. Le conseil c'est rien d'impulsif quoi. C'est ça, et puis c'est toujours cool de mettre un pied avec les potes, mais surtout, ne dis pas ce que vous avez pu gagner dans la saison d'avant sur les championnats, vous avez déjà pas mal travaillé pour ça, sur une Coupe du Monde. Voilà, une Coupe du Monde, c'est compliqué. Et dernière info, si la France va loin... Les bookmakers, euh, les bookmakers risquent de perdre je parle français de l'argent, si la France fait éliminer en poule, euh, là ils risquent de se faire un, un petit billet. Mais pareil pour tous les autres pays, l'Angleterre et l'Angleterre c'est pareil. Euh, ça a été prouvé des, des choses ouais. comme ça, donc euh, pourquoi? Parce que les la gens jouent avec cœur, leur cœur, cœur voilà, ouais. les parieurs et les, les milliers de, de parieurs, dizaines de milliers euh, jouent euh, généralement sur une Coupe du Monde plutôt avec le cœur. Voilà. Eh ben merci Benoît, on va clore cette émission, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On en continuera à en parler de la Coupe du Monde, forcément. C'est sûr. Et puis, euh, et, puis, et puis, et puis, bon allez, la France quand même <rire> Allez, à plus tard, au revoir allez, à, à tous bientôt, au revoir Pariez-gagnant, émission de sport et du Paris sportif